Super. Ça vous va Donc moi, je m'appelle Lara. Je suis gérante de la librairie Nouveau Chapitre euh, que j'ai créée il y a trois ans euh, dans le centre de Saint-Médard-Rangel. Et je suis accompagnée désormais de deux, deux autres personnes. Donc Isaline qui est là depuis deux ans et Natacha qui vient de nous rejoindre. Alors le projet, il est... Je ne suis pas à l'initiative du projet, euh, ce sont Evelyne et, euh, et Véronique qui ont euh, initié ce projet donc, avec la ville de Saint-Médard. Euh, et en fait, elles ont, elles ont débarqué dans, dans la librairie euh, un jour en me proposant de, euh, de participer à cette dégustation littéraire. Euh, évidemment, on a tout de suite dit oui. Euh, et notamment, elles nous ont proposé de, de lire des extraits de, de, des romans des auteurs avant la, la rencontre. Et ça, pour nous, c'était euh, vraiment une, une superbe opportunité, donc on est, on est ravis de les avoir rejoints sur le projet. Très bien déjà <rire> et, euh, et en fait, la médiathèque nous informe donc des, du, des auteurs au fur et à mesure qui vont venir à la médiathèque en dédicace. Euh, nous, on se charge de la commande de livres et de la vente de livres sur place. Et même avant, parce que souvent les personnes sont un peu curieuses et viennent avant voir euh, les différents titres des auteurs. Et puis, euh, comme je vous disais, elles nous ont proposé euh, de pouvoir faire découvrir euh, aux personnes qui viennent à la, à la rencontre euh, des extraits de leurs romans, euh, de lecture. À, donc, on fait une petite demi-heure de lecture à voix haute euh, avant le, avant la rencontre. Généralement, on en a discuté aussi avec Véronique pour savoir de quoi. De, de quoi en particulier ils ont parlé lors de la rencontre, pour pouvoir un peu se caler et, et faire ça euh, vraiment de façon fluide pour tout le monde. Alors oui, il y a des invendus, parce que je, suis, je préfère en avoir trop que pas assez. Euh, il y a des invendus, et, et donc en librairie, en fait, vous avez un droit de retour sur les livres. Donc euh, tout ce qui n'est pas vendu est retourné euh, à la maison d'édition. Et nous, on, voilà... On, on récupère sous forme d'avoir. Plusieurs, évidemment, la première avec Grégoire de La Cour. Pour nous, c'était euh, c'était bah, la première, c'est le parrain. Euh, et puis moi, j'aime beaucoup, donc j'aime beaucoup de la Cour. Donc ça a été une, une, vraie, une rencontre euh, très riche en émotions. Après, évidemment, la dernière avec, euh, avec Douglas Kennedy a été euh, un succès incroyable et on en parle encore dans la librairie tous les jours. Donc je trouve que c'était euh, ex ex exceptionnel. Et puis moi, j'ai beaucoup aimé la rencontre euh, avec euh, Marie-Robert et Lynn Papin. Qui sont, euh, qui sont, elles sont extraordinaires elles sont d'une gentillesse, d'une bienveillance on a, on a pu discuter avec elle après j'ai trouvé qu'elle voilà, elle respire la bienveillance et, et, le, et la gentillesse c'est vraiment ça a été un, un, un moment vraiment d'échange, de vrai échange. Le mot de la fin, il faut que ça continue, il faut, il faut, parce que je trouve que c'est vraiment une façon de faire, c'est est convivial, est, enfin, je trouve que l'idée, elle était, elle était euh, extraordinaire, euh, euh, tous nos clients nous en parlent, euh, vraiment, voilà, c ça, ça donne du, du dynamisme à Saint-Médard, et ça, euh, il faut vraiment, vraiment que ça continue longtemps, longtemps, longtemps. longtemps.